Money buying you fame I'm fucking on I'm killing it with this song You haters can sing along Or go back where you belong yeah, There's nothing wrong With giving up, moving on Cause I put your girl to prom She can't help but sing this song Till the roof comes off Till the lights go out Till my legs get out Can't shut my mouth Till the smoke clears out And my heart progress I'ma rip this shit Till my bones collapse Till the roof comes off The lights go out, till my legs give out Can't shut my mouth, till the smoke is out And my heart harassed, I'ma rip this shit till my bones collapse uh. Salut, c'est Dan de la SKN Aujourd'hui petite vidéo intro Dans le nouveau studio d'enregistrement qui est en cours de travaux, c'est vrai C'est le boxon derrière, je l'avoue Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a J'ai 40 balles qui vont arriver sur le compte Donc ça va Bon, je reprends les vidéos petit à petit, donc no panico, on va retrouver un rite, je me suis bien refroidi le cerveau, et une nouvelle cafetière, donc les choses vont, re re vont revenir à la normale, enfin ce papier. Et, comme vous voyez, le caméscope n'est pas sur trépied entièrement déployé. Il est sur un plateau, sur une table. Stand de tir, terminé. Enfin, stand de tir et atelier, terminé. Bref, un truc deux en un, tout en un. Il y aura également l'éclairage qui sera meilleur. Allez, j'en ai, je vous rends l'antenne. A toi de jouer, Conan. Merci. Bon. Comme elle vous l'a expliqué, on a déménagé le studio d'enregistrement dans une autre pièce. Car le bureau n'est pas vraiment adapté et... On a autre chose à faire. Et surtout que la question multifonction est bien plus adaptée. Bon. Concernant l'avenir de la chaîne, je ne sais pas trop les détails. Alors, pour vous dire, restez zen j'aime, tranquille, et à l'aise, likez, abonnez-vous. Bien que vous ne pas obligé, N'hésitez pas à aller sur la page du type pour soutenir la chaîne qui n'a pas vraiment d'objectif budgétaire. Alors, djane jamais, le toujours en antenne. Même un mina peut devenir un gars surpuissant. Ciao